Entreté, mes gens Bandonnent tout Ce que j'appelle le mien On ne permet à Personne ne sait D'en reprendre rien entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permet à ah, personne, c'est y a d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. À tes pieds, ô oh, divers rois. Je t'apporte ma présence à tes pieds, ô divin roi. Je t'apporte toute ma vie, car toute ma vie est à toi, à toi seul et en tout temps. Voici, voici toute ma vie, bénis-la, ô oh Jésus. Car tous nos biens sont à toi, à toi seul et en tout temps. Voici, voici nos présents. Bénis les ô oh Jésus. Accepte les ô oh Jésus. Ou papa, Santa. Papa, nous voulons te dire merci. Mon âme te bénit. Tout ce qui est à moi te bénit. Mon âme te bénit je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Honneur à toi. Louange à toi. Puissance à toi. Adoration à toi. Qui est comme toi, papa? Mon âme te bénit. Je loue ton nom. J'exalte ton homme. Quel bonheur d'être tout âgé Jésus. Quel bonheur d'être tout âgé Jésus. Quel bonheur d'être tout âgé Jésus. Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Quel bonheur d'être tout âgé Jésus. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu.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 Il vient pour me consoler. Il guérit mon cœur brisé, soulage mon oppression. Il est toujours capable de te livrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler.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 Je m'abandonne à toi, Jésus, Jésus, Jésus, Je m'abandonne à toi, Jésus, Jésus Père Je m'abandonne à toi Père Père Saint Esprit Je toi saint esprit saint esprit Dieu le Père je m'abandonne à toi Dieu le Père Dieu le Père Shalom adoratrice que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ceux qui sont connectés, bénisse ceux qui vont se connecter plus tard. Éternel mon Dieu, je veux te dire merci, je veux te célébrer, te magnifier, merci pour le souffle de vie, merci pour la respiration, merci pour le mouvement. En toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous te célébrons Dieu de gloire, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Nous sommes venus ce soir pour dire... Toi, notre papa qui règne dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, toi le Dieu créateur, toi le papa protecteur, toi le papa responsable, nous élevons ton nom. Toi qui règne au siècle des siècles, hein? toi qui vis au siècle des siècles, hein? toi dont le nom est célébre... et nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom. Ce soir encore, nous honorons ton nom, nous bénissons ton nom. Oh, Seigneur, nous, nous élevons ton nom si grand, ton nom ex excellent, ton nom éminent. Nous bénissons ton nom, nous, saint, nous sanctifions ta royauté parmi nous. Nous sanctifions ta souveraineté. Seigneur, nous recevons sur nos vies ton, ton pouvoir, ton autorité, ta majesté, ta puissance. Nous recevons sur nos vies la domination de Dieu le Père, la supériorité de Dieu le Père. Ce soir encore, nous t'élevons en dignité, en majesté. Reçois la gloire. Que ton règne descende, que ton règne vienne, que ton règne se consé cons concrétise dans nos vies. Que ta volonté soit faite, au nom de Jésus. Seigneur, ce soir encore, tu es venu pour nous toucher. Ce soir encore, tu es venu, Seigneur, pour nous transformer. Tu es venu pour nous bénir. Tu es venu, Seigneur, pour nous faire du bien. Reçois la gloire. Merci pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies. Merci pour ton plan, ton programme, tes projets, tes décisions. Merci pour tes résolutions qui s'accomplissent dans nos vies. Merci pour ton amour qui s'accomplit dans nos vies. Reçois la gloire. Papa, et nous sommes tes enfants Nous te supplions Aie pitié de nous Papa, et nous sommes tes enfants oh, Nous te supplions Aie pitié de nous Aie Shaddai, Nous sommes tes enfants nous te supplions, aie pitié de nous. Adonai, nous sommes tes enfants. Nous te supplions, aie pitié de nous. Nous te supplions, papa, aie pitié de nous. Nous te supplions, Jésus, aie pitié de nous. Jésus, oh, nous sommes tes enfants. Nous te supplions, aie pitié de nous. Oh Seigneur, ce soir nous avons besoin de toi encore. Ce soir nous te supplions. Viens au secours de nos, de nos faiblesses. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie. Chez Que ton sang parle pour nous. Oh, ta parole du sang sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais le sang de l'agneau a été versé. Ce soir nous réclamons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Chez porimaka korimaka. Merci pour ton sang papa. Reposé que Seigneur, tu as effacé l'âge dont on nous condamnait. On ne peut plus nous condamner. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Car l la loi de l'esprit de vie est agissante en nous. La loi de l'esprit de vie est agissante en nous. Satan, nous sommes libres. Car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Nous sommes libres pour adorer le Seigneur. Nous sommes libres pour adorer le Seigneur. Nous sommes libres pour servir le Seigneur. Nous sommes libres. Yéke te porobo santarabaco. Rabakaya bakorobo sotorobo chandala baparamaka. korobo sotorobo borobo sonderobo chanta. Yéka rabaparamakasken de rebabo. Robo sotorobo chandala baborobo santarabaco. Rabakaya bakorobo sotorobo chandala bako. Oh rabaparamakaskente. Ohimaskente rebaparamakor yamaka yabakorobo sotoro. Reposez que te corbeaux de corbeaux chanta. Horapa parama on, horapa parama on, horapa parama on, horapa parama on, horapa parama on. Reposez que te bakaya Merci Agneau de Dieu. Merci Agneau de Dieu. Merci d'avoir versé ton sang pour nous. Nous te remercions Agneau de Dieu. Nous te bénissons Agneau de Dieu. Nous t'adorons Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Nous te remercions. Nous te remercions Agneau de Dieu.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 Jésus a été blessé pour nos péchés Jésus a été brisé pour nos iniquités Pour Ramaka Ce soir, Satan ne peut rien Prendre dans nos vies Il ne peut rien prendre, nos péchants ont été effacés Non, il ne peut rien prendre pour nous condamner Il ne peut rien prendre pour nous accuser Nous sommes libres Pour Ramasekete, pour Ramasanko Pour Ramasekete, pour Ramasanko Pour Ramasanko, pour Ramasanko Pour Ramakasekete, pour Ramasanko besoin de toi, esprit de l'éternel, esprit de vérité, viens nous conduire dans toute la vérité. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire ce soir. Cet esprit, Cet esprit conduit nous. Cet esprit conduit nous. Cet esprit conduit nous. Nous avons besoin de ta présence. J'ai soif.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 Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Tu es l'eau de la vie. Et ta sable torrent. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais, cet esprit. Tu es l'eau de la vie. Et torrent. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Tu es l'eau de la vie, et sable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie tarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais, oh, tu ne taris jamais, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde nos vies, Saint-Esprit, inonde nos vies, Saint-Esprit, inonde nos vies, inonde nos vies, alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité, nous remercions pour le Seigneur pour son amour, nous remercions le Seigneur pour sa bonté, alléluia. Avant de commencer, avant de commencer mon partage, mon exhortation de ce soir, je veux rendre ce témoignage là pour la gloire de l'Éternel. Mais je veux remercier le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont passés, pour la vie de Sophie, pour la vie de la grande Angelina, pour la vie de de de, de, de euh, Corinne, pour la vie du frère Alex. En tout cas, tous ceux qui sont passés, je veux bénir le nom du Seigneur pour votre vie. Pour la vie de Georgette, pour la vie de Laetitia, pour la vie de Cathy, pour la vie... Pour, en tout cas, pour chaque. Même si je n'ai pas mentionné ton nom, je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Parce que chaque passage... Je suis dans un programme à l'église. Ça fait qu'à 21h, je suis... Je suis pas toujours disponible, mais j'ai le temps d'écouter dans la journée, dans la journée, Alléluia, chaque passage est une bénédiction, et je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur qui vous remplisse davantage, qui vous remplisse davantage, et je remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont, qui sont fidèles à l'écoute, qui se branchent, à l'écoute, alléluia, je remercie le Seigneur pour vos vies, que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, que la puissance de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je voudrais rendre ce témoignage, euh, vraiment, si nous pouvons faire ce mois de décembre un mois de témoignage, ce serait vraiment intéressant. Je remercie le Seigneur pour, pour, pour, pour la grande angelina, pour le témoignage qu'elle a rendu, ce témoignage édifiant, alléluia. Donc, donc je veux rendre un témoignage pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Chaque année, chaque année, quand, le, quand mon anniversaire doit venir, je dis toujours Seigneur, Seigneur organise mon anniversaire. Et j'ai vu que plusieurs fois quand je l'ai dit, vraiment, le Seigneur, il sait que j'aime les voyages. Donc, il, il me fait faire des voyages, de, de beaux voyages. Amen. Et j'étais allée au Canada pour la première fois en janvier 2020. Et je, et je suis revenue. Quand je suis revenu fin janvier et je suis revenu à bien le 3 février après ça en mars le monde a été fermé le monde a été fermé à cause du covid alors que j'avais dit à tout le monde là-bas on a, on a une cellule on a une église là-bas j'avais dit à tout le monde là-bas bon je reviens je viens, mais en été, je reviens vous voir, parce qu'eux tous me disaient, « Oh, pasteur Béatrice, tu es venu en hiver, tu, tu, tu ne verras pas les fleurs, tu ne verras pas le beau temps, tout ça. » J'ai dit, « Non, non, non, il faut que moi aussi, je vienne vivre l'hiver canadien, parce que si vous pouvez vivre dans l'hiver canadien, moi aussi je peux vivre dans, dans l'hiver canadien. » En tout cas, par la grâce de Dieu, j'avais eu un bon séjour. Et je suis rentrée au mois de mars, voici, voici que le monde est fermé. Alors que mon visa se périmait en 2021. Donc, toute l'année 2020, le monde est fermé. Maintenant, au mois de mai, au mois de mai 2020, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, si tu ne fais rien, il n'aura rien. Un matin, je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a dit, ton visa va se périmer le 14 novembre 2021. Si tu ne fais rien, il n'aura rien. Et puis, ton visa va se périmer. Ça m'a fait tilt. Ça m'a réveillé. Ça m'a secoué, Et en même temps, il m'a donné un passage. Le passage de la Bible qui dit « Jéricho était une ville barricadée. Personne ne rentrait, personne ne sortait. » Ah J'ai vu, vu cette situation-là en même temps, en même temps, dans ma situation. J'ai dit non. Si le Seigneur a pu faire écrouler les murs de Jéricho, en tout cas, le Seigneur va faire écrouler cette muraille là Je ne sais pas comment... Ça va, je ne sais pas comment ça va se faire, mais en tout cas, j ai, j ai, à partir du mois de, de juin, tous les matins, je priais de 9 à 11 h Tous les matins du lundi au vendredi, je priais de 9 à 11 h Et le vendredi soir, j je, venais seul, je venais à l'église, je dormais à l'église. À partir de 3 heures du matin, parce que je ne vais plus me fatiguer, je ne vais pas dire que je vais faire une mini-baillée, mais à partir de 3 heures du matin, je prie de 3 heures à 6 heures et je rentre à la maison. Et j'ai fait ce programme-là. Quand je fais ce programme au mois de juin, au mois de juillet, un jour au mois de juillet, euh, une voix m'a dit, mais il faut taper Canada au des frontières. Je tape Canada et puis je vois qu'ils disent le, au 8, le 8 août, ils vont ouvrir leurs portes aux, aux, aux ressortissants américains. Rien qu'aux Américains. J'ai dit, Seigneur, c'est déjà la première victoire. Et je vais, continuer, je vais continuer mon intercession, je vais continuer ma prière. Et par la grâce de Dieu, j'ai continué la prière, j'ai continué l'intercession. Mais je vais vous dire maintenant, moi, je suis une femme de foi. Je suis quelqu'un, je n'ai pas, Par la grâce de Dieu, j'ai l'argent. Mais, franchement, je, je, je suis resté un an et demi sans revenu mensuel, sans argent. En tout cas, depuis mai. 2020 jusqu'à juste jusqu depuis mai 2020 jusqu'à septembre 2021 je n'avais pas de revenus Alléluia, je vivais par la grâce en tout cas je sais que mon papa s'appelle papa responsable si vous si vous, si vous avez remarqué je l'appelais papa responsable parce qu'il s'occupait de chaque détail il s'occupait de ma vie en tout cas il s'occupait de chaque détail de ma vie mon papa responsable Alléluia il s'occupait de chaque détail et je bénis le nom du Seigneur pour cela Amen. Et voilà, voilà que, et voilà que, je suis, j'ai commencé, j'ai commencé à, j'ai commencé à prier, prier, prier, prier. Et je regarde, je vois qu'ils vont ouvrir au monde entier le 10 septembre. J'ai crié victoire. J'ai remercié le Seigneur. Ça, c'était, c'était une première victoire. Les murailles de Jéricho se sont écoulées. Les murailles du monde se sont écoulées. Donc, il fallait maintenant les moyens financiers. Je n'avais pas les moyens financiers. Et d'habitude, il y a toujours des frères de l'église ou bien des amis, en tout cas ou bien quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui, qui m'offre le biais j'ai toujours voyagé, je suis allé plusieurs fois aux états unis dans le cadre de l'église, dans le cadre de visiter mes frères, tout ça là. En tout cas, je n'ai jamais payé mon billet d'avion. Ça, je n'ai jamais payé le billet, on m'a toujours fait le billet. Donc, je dis, ok, le monde a ouvert, nous sommes au 1er septembre. Euh, septembre, je n'ai pas d'argent. Je regarde les billets, c'est 1 million, 2, 1 million, 4, 1 million. 2. Je n'ai pas d'argent. Je dis, de mon papa responsable. Tu ne vas pas m'abandonner. Mon papa responsable. Il faut que je parte. Mon papa responsable. Il y a un frère de l'église qui dit, qu il va m'aider. Il, il va tourner, tourner, tourner, tourner. Et Dieu a commencé à me donner des passages dans la Bible. Il m'a dit que quand Pierre était en prison, une, une première porte s'est ouverte, une deuxième porte s'est ouverte, et la porte de, la porte de fer qui mène à la ville s'est ouverte d'elle-même. Il, il était en train de m'expliquer, l'éternel était en train de m'expliquer que une porte peut s'ouvrir, elle peut ne pas s'ouvrir de la même façon qu'elle s'était ouverte dernièrement. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit carré avec Dieu. Il dit, s'il a ouvert une porte à quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là encore qui va te, va te rendre service. Il met, tout, il met une personne en à son, à son temps. Donc, je priais, priais, priais, et nous sommes arrivés au 30 septembre. Au 30 septembre, j'envoie un message à mon frère pour lui dire que franchement, je pensais que j'allais pouvoir venir cette fois-ci, mais je ne peux pas venir. Et puis, il m'a dit, pourquoi J'ai dit, non, mais parce que euh, tous ceux qui m'avaient fait des promesses, en tout cas, ils, ils, ils, ils n'ont pas, pas répondu à leurs promesses. Donc, je ne peux plus donner de date. Il m'a dit, ok, laisse-moi vérifier les biais. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, laisse-moi vérifier les biais. Et puis, il a vérifié. Il a vérifié les biais. Il a, il a vérifié et il ne m'a rien dit et la nuit du 3, du, 3, du 8 la nuit du 8, la nuit du 8 au 9 octobre à 4h du matin pendant que je me suis levé pour aller dans les toilettes je consulte mon, mon portable et dans, dans mon dans mon mail je vois que je reçu un email et puis il m'a dit voici ton cadeau d'anniversaire il me balance le biais qui a coûté 2195 dollars je dis seigneur mon dieu tu mon papa responsable. Ce soir, je veux donner la gloire à mon papa responsable. Je donne la gloire au Dieu qui nous exauce. Je veux donner la gloire au Dieu qui répond à nos prières. À, sur cette plateforme, je veux donner la gloire au Dieu qui intervient dans nos circonstances, au Dieu de l'impossible. Franchement, je vous dis, je vous dis que peut-être même que ce jour-là, je n'avais même pas dix mille francs. Je n'avais même pas dix mille francs sur moi. Mais le Seigneur a permis qu'on offre un billet d'un million cent mille francs. Et franchement, Dieu a été, Dieu a été fidèle. À cause, de, à cause, de, à cause de, du Covid, à cause des situations, je lui ai dit de me... En tout cas, il m'a pris un billet de trois semaines. Il m'a pris un billet de trois semaines. Je suis parti par la grâce de Dieu. Quand je partais, même... Je, quand je partais... J'avais de l'argent, mais j'ai j'avais des des, des dépenses à faire. J'ai dû faire des dépenses. Et la veille de mon départ, je suis allé dire au revoir à un cousin avec qui je prie. Il m'a dit « Mais pourquoi tu m'as pas informé tôt ?» Tout ça, il m'a remis 50 000. Ça va être les 50 000 de mon cousin que j'ai changé 25 000 francs à l'aéroport d'Abidjan le jour de mon départ, qui faisait 50 dollars canadiens, et je suis parti avec les 50 dollars canadiens jusqu'à Calgary. Arrivé à Calgary, j'ai mis les 50 dollars canadiens dans une enveloppe pour mettre dans, dans une offrande. J'ai dit, Seigneur, je suis venu à Calgary, tu as mon preneur en charge. C'est toi qui me prends en charge à Calgary. Et là, et quand je suis arrivé, moi, chacun a son alliance. Moi, j'ai mon alliance avec Dieu. Quand je dois voyager, je lui dis, si tu me fais voyager, voilà ce que je vais faire dès que j'arrive et j'ai fait ma part. Dieu a fait sa part. Il là-bas, moi aussi, j'ai fait ma part. Et après les trois jours, quand je suis sorti, je suis resté. On me demande, mais t'as pas de course, J'ai dit, non, non, pas, pas maintenant. t'as pas de course à faire alors que je n'ai pas d'argent. Hein. J'ai dit, on me je dis, je, je n'ai pas dit que je n'ai pas d'argent. J'ai dit, non, non, non, pas maintenant. Euh, je vais me reposer d'abord pendant dix jours et après, peut-être vers, euh, vers la deuxième semaine, j'ai fait mes courses alors que je n'avais rien, rien du tout. Et, en tout cas, on a eu un, un bon moment de communion fraternelle chez mon frère. En tout cas, tout le monde était content. Et puis, un jour, quelqu'un m'appelle, un, un, un, un frère m'appelle, et puis il me dit, ça va, tout ça, il me, il me donne des informations, il me donne des nouvelles. Et puis, quand on raccroche, je lui dis, ah, franchement, je suis au Canada, mais je n'ai pas l'argent. Il me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit Pourquoi tu ne m'as pas dit j'ai dit, « Bon, si vous m'envoyez 500 dollars, en même temps, je vous dis, ça a été automatique. » Ça a été automatique. Et puis après, mon frère, lui aussi, m'a donné 500 dollars. Et puis des frais de l'église, parce qu'on a des frais à Montréal... J'ai prêché, ils m'ont fait des, ils m'ont fait aussi des dons et je bénis le Seigneur pour cela. Je donne toute la gloire à Dieu. C'est pour dire à une sœur, c'est pour dire à un frère. Il n'y a aucune situation impossible devant Dieu. Il n'y a aucune situation. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de prier, je ne je sais, je sais pas si c'est déjà partagé avec vous sur cette plateforme, Dieu m'a donné, Dieu donné euh, le, le récit de Paul. Paul qui devait partir, qui, je pense que j'ai partagé, Paul qui devait partir à, César, à, à à, à Rome, pour se rendre devant César, parce qu'il en avait appelé à César, et le bateau qu'ils ont pris à Chaviré, et, et, mais quand même, ils sont arrivés sur l'île de Malte, que j'ai partagé avec vous, et quand Dieu, Dieu m'a donné, quand Dieu m'a donné cette parole-là, il a dit, tu vois, Paul en a, Paul, a appelé à César, et, et il n'a pas payé de transport. Paul n'a pas payé de transport. Quand devant mener Rebecca chez Isaac, elle n'a pas payé de transport. À, en tout cas, Dieu m'a donné, il dit, quand Jésus rentrait à, à Jérusalem, il a dit, il a dit, prenez l'âne. Il a dit, envoyez-moi l'âne, il n'a pas payé de transport. En tout cas, je veux remercier le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur. Il donne le désir du cœur. Alléluia. Il donne, je me, je me rappelle pour mes 50 ans, pour mes 50 ans, je veux rendre des témoignages aujourd'hui, parce que, Dieu est tellement beau, bon, il a tellement fait pour nous. Pour mes 50 ans, je me rappelle que, une semaine avant mes 50 ans, j'ai une amie qui m'a, elle a elle, elle, elle, elle une amie, on est presque, presque de la même génération, c'est vrai que j'ai peut-être 4, 4 ans de plus qu'elle, mais elle est, mon, elle est mon amie, mais elle est ma fille spirituelle. Elle, elle, une semaine, jour pour jour avant mon anniversaire, elle est venue me chercher, on en allait en manger au restaurant, elle dit non, c'est ton pré-anniversaire. Et moi, je ne savais pas qu'elle voulait me sonder. Je ne savais pas qu'elle voulait me sonder. Hey, C'est ton pré anniversaire. Comment tu imagines tes 50 ans? Je dis non, pour mes 50 ans, je donne toute la gloire à Dieu. Quand je regarde dans mon rétroviseur, je vois que chacun a joué sa part. Je vois que Dieu a été bon, Dieu a été miséricordieux. J'ai été victime de beaucoup d'accidents, de situations mortelles. Dieu m'a fait sortir. On m'a opéré plusieurs fois. Je suis sortie de l'anesthésie. Donc, je lui rendais un témoignage comme ça. Je lui disais que je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je vois que même les personnes qui m'ont fait du mal ou du bien, tout, chacun a joué son rôle pour que j'arrive à destination. Et elle m'a dit, mais comment tu conçois ta fête? Je dis, ah, oh, vraiment, si j'avais de l'argent, si j'avais de l'argent, je faisais une fête. Et puis j'ai commencé, euh, euh, commencé à lui décrire la fête. Et puis je lui dis, et puis je lui ai dit, et puis dès que la fête finit, tu imagines, je prends mon avion, je vais à Dubaï. Vous savez, c'est tout ce qu'elle a retenu de notre conversation. C'est tout ce qu'elle a retenu. En fait, j'ai deux filles. Elle a appelé mes deux filles. Elle leur a dit, votre maman, moi je ne savais pas tout ça. Elle leur a dit, votre maman, elle n'a qu'un rêve, c'est de connaître Dubaï. Donc, oubliez l'anniversaire, l'anniversaire surprise que vous voulez faire. Oubliez tout ça. L'argent que vous avez pour organiser l'anniversaire de votre maman. Apportez cet argent, je vais compléter. On va lui offrir son billet pour aller à Dubaï. Tout ça, je ne savais pas. Mais je sais que j'avais dit à Dieu, « Tu organises mon anniversaire, mes 50 ans. » Donc, par la grâce de Dieu, en tout cas, quand ce jour est venu, mes 50 ans, c'était un lundi, je suis né un lundi. Mais la veille, déjà le dimanche, les pasteurs m'ont fêté. Les pasteurs se sont cotisés le dimanche après le culte. Ils ont fait un gâteau pour moi, acheté du champagne, ils ont fait un grand buffet. » Et, elles ont, chacun a rendu témoignage de, de ce que j'ai pu apporter dans leur vie. Chacun vraiment... J'étais édifié, j'étais reconnaissante au Seigneur. Et puis, ils nous ont fait une offrande sur place. Peut-être 175 000 francs comme ça. Ils m'ont donné. Alors que, je, comme je disais d'habitude, je ne rien. Moi, ma banque, c'est la banque du ciel. alléluia Ma banque, c'est la banque du ciel. C'est la banque de papa responsable. C'est la banque de papa Yahweh. Et puis... Le lendemain matin, nous tous les matins, on a la dévotion matinale, on appelle ça la louange matinale. Donc à 6h30, il y a une sœur qui est venue avec un gâteau à l'église, il y a une sœur qui a fait des sandwiches pour m'envoyer. Donc on a on a prié le Seigneur, on a coupé le gâteau à l'église, j'ai rendu témoignage, j'ai remercié le Seigneur, et on a partagé les sandwiches. À midi, ma grande sœur avec son mari, avec... Euh, ma fille, ma petite soeur, on, on s'est retrouvés dans un restaurant, on a mangé, donc ça m'a fait mon trois, ma troisième fête. Il y a eu la fête du dimanche midi, il y a eu la fête du lundi matin, il y a eu la fête du lundi midi. Donc on allait manger au restaurant, au restaurant, au plateau. Et juste après le restaurant, je suis allé me laver, je suis parti à l'aéroport pour partir à Dubaï. parce que, pendant ce temps, mes filles... Et le jour de... Au restaurant, mes enfants m'ont offert mon billet d'avion pour aller à Dubaï. Bon, elles étaient obligées de me dire parce qu'elles avaient besoin de mon visa, de mon passeport pour demander le visa. Donc, j'ai su... J'ai su cinq jours avant que je partais à Dubaï pour mon anniversaire. Franchement, c'était c'était glorieux. C'était merveilleux. J'ai passé cinq jours merveilleux à Dubaï. Et vraiment, que Dieu bénisse mes enfants. C'est pour dire que Dieu... Donc Dieu, il est dans les détails, c'est-à-dire que c'est le meilleur père, c'est-à-dire que c'est le père qui sait... Quel acte il faut poser pour te récompenser, pour que ta joie soit parfaite, alléluia, c'est le meilleur père, et je remercie le Seigneur pour pour ça, et je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour pour, pour ce témoignage, là. je tenais à rendre ce témoignage parce que c'est un mois de témoignage, c'est un mois de témoignage, Dieu a fait beaucoup de choses, et en cette année, je vous dis qu'en cette année, ça a été une année difficile pour moi financièrement, une année difficile, mais je voulais, faire, je voulais me former, je voulais faire une formation. J'en ai parlé à quelqu'un comme ça. La personne a payé la formation. La personne a payé la formation. Franchement, j'ai rendu témoignage. Il y a des gens qui ont dit, moi aussi je veux participer. Et chaque, ils, en tout cas, trois personnes ont, ont participé. Franchement, Dieu, il est le bon en chat. Il est le bon berger. Il est le meilleur papa. Il est celui qui s'occupe de ses enfants. Et je vais lui donner toute la gloire. Je vais donner toute la gloire à Dieu. Amen. Donc, nous allons passer à notre message. J'espère que qu'on aura le temps. Notre message, c'est pour donner toute la gloire à Dieu. Et, et Dieu est en train de faire beaucoup de miracles dans la vie de chaque soeur, dans la vie de chaque frère, il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages, mais en son temps selon l'inspiration du Saint-Esprit ils vont rendre leur témoignage, moi-même je n'avais pas envie de rendre le témoignage mais tout à l'heure quand j'ai commencé à chanter le Saint-Esprit m'a dit, rends témoignage de les, des bienfaits de Dieu rends témoignage, alléluia et vraiment je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait il n'y a rien qui lui est impossible là. donc quand nous, nous lisons nous lisons un chronique, verset 18. Non, pardon, un roi. Un roi. Un roi, verset 18. Un roi, verset 18. Mais on ne va pas tout lire. On va commencer au, à partir du... Un roi, chapitre 18. On va commencer à lire à partir du verset 18. Un roi, chapitre 18, verset 18. Elie répondit... « Je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton Père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baal. fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carme, du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astate qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya les, des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal que l'on nous donne deux taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Alléluia. Sans y mettre le feu. Puis, Verset 24, « Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez-vous pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes plus nombreux. » Et invoquaient le nom de votre Dieu, mais ne mettaient pas le feu. Et ils prit le taureau qu'on leur donna, et le préparaient, et ils invoquaient le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Elie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. » « Peut-être qu'il dort et il se réveillera. »« Alléluia, non, ton Dieu, ton, ton roi de sommeil, il dort. »« Alléluia. »« Et ils criaient à haute voix. »« Ils se firent selon leurs coutumes, des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. »« Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la préparation de l'offrande. »« Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » Elie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Elie rétablit l'autel de l'éternel qui avait été renversé. Il prit douze pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit ses pierres, avec ses pierres, un autel au nom de l'éternel. Il fit de l'autel un fossé, de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois. Coupa le taureau par morceaux. Et le plaça sur le bois. Puis il dit. Remplissez d'autres quatre cruches. Et versez-les sur le locos et sur le bois. Il dit. Faites-le une seconde fois. Et le firent une seconde fois. Il dit. Faites-le une troisième fois. Et le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'ont rempli aussi d'eau le fossé. Au moment de la préparation de l'offrande, Elie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, hein, le Dieu de l'Alliance, alléluia, c'est lui que nous invoquons sur cette plateforme, éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole Réponds-moi éternel, réponds-moi « Oh, il faut écrire, il faut dire, prononce à ce soir dans ta maison. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. tomba. Et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Elle absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia Je déclare ce soir, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. rebossé que bakori Ah, au verset 40, un Elie dit, saisissez les prophètes de Baal. Oh, Aucun ne n'échappe Ah, il est saisi. Elie les fit descendre au torrent de Kison. Et les égorgea. Et Elie dit à Kab, monte, mange et bois. Quand il se fait un bruit qui annonce la pluie, alléluia, il y a un bruit qui annonce de bonnes nouvelles, il y a un bruit qui annonce le mariage, il y a un bruit qui annonce ah, des déblocages, il y a un bruit qui annonce des déblocages, parce que toutes les entités spirituelles méchantes ah, qui bloquaient l'arrivée ont été gorgées, oh, au nom de Jésus, verset 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Elie monta au sommet du, du carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage contre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Elie dit, cette fois, retourne, et à la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à calme, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisraë. Et la main de l'Éternel fut sur Élie et qui se saignait les reins et courut devant Akab. Jusqu'à l'entrée de Jésus. Hallelujah. Dieu a précipité les pas. Hallelujah. Le feu de l'éternel. Nous savons que le feu de l'éternel représente aussi la présence de Dieu. Le feu de l'éternel représente la présence de Dieu. Le feu de l'éternel représente la gloire de Dieu. Le feu de l'éternel représente, représente la puissance de Dieu nous savons que Dieu est apparu à Moïse dans un feu dévorant dans un buisson dans un buisson adam et Dieu même s'appelle un Dieu un feu dévorant alléluia au nom de Jésus alléluia donc, le feu peut comprendre la présence de Dieu. Et dans, ces, dans notre, dans notre contexte, dans le texte que nous avons lu, la circonstance c'était quoi? Euh, dans les versets précédents, dans le verset, dans le chapitre précédent, Élie avait annoncé la famine. Il avait annoncé la famine, il avait annoncé la sécheresse. Donc, il n'y avait plus de pluie. Hallelujah, il n'y avait plus de pluie. Il avait annoncé la sécheresse. Et maintenant, la sécheresse commençait à s'aggraver. Et, à qui était le roi, la Cape qui était le roi, il voulait, il voulait accuser, accuser Elie d'être l'auteur de cette famine. Et Élie lui a dit non, cette, cette famine, cette famine-là, c'est la conséquence de, de, tes actes. avec ta femme Jézabel, vous êtes des adorateurs de Baal. C'est la conséquence de tes actes. C'est pas qu'ils sont détournés de Dieu, que Dieu, que Dieu a envoyé la famine. Hallelujah. Parce que Dieu voulait qu'ils se répandent de leurs actes. Amen. Donc, maintenant, pour que, pour que Dieu fasse venir la pluie, pour que, pour que la famille vienne, il a juste parlé. Mais pour que la pluie vienne, vous voyez tout ce qu'il a fait? Quand nous lisons le passage, il a dû confronter déjà les, les prophètes de Baal. Parce que les prophètes de Baal, ce sont des oppositions, c'est ce que la Bible nous appelle aujourd'hui Les principautés, les dominations, les autorités Les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ceux qui s'opposent à la manifestation de notre de notre bénédiction Tous ceux qui s'opposent à, à l'exaucement de nos prières Tous ceux qui s'opposent à notre épanouissement, à notre bien-être Ils sont les prophètes de Baal Ceux qui s'opposent à l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie Ils sont les prophètes de Baal Donc, il, il a fallu que il y ait un sacrifice un hôtel, un hôtel c'est l'endroit, c'est un endroit de rencontre entre une divinité, entre un esprit et un être humain. Un hôtel, c'est un endroit où quelque chose est sacrifié, ou bien un être sacrifié, un animal peut être sacrifié. En tout cas, quelque chose est sacrifié. Et un hôtel, c'est quelque chose qu'on dépose, on ne vient plus prendre. Soit ça se consume, soit on brûle. Alléluia Un hôtel, c'est quelque chose qu'on laisse. Et puis, il y a des répercussions maintenant dans la vie. Amen. Donc, Élie, par l'inspiration du Saint-Esprit, il était fatigué de l'idolâtrie de du peuple. Les gens suivaient Baal. Les gens adoraient Baal. Il a dit, bon, on va faire quelque chose. On va se rassembler. On va offrir des sacrifices à Dieu. Celui que Dieu va, pour qui Dieu a fait descendre le feu, on va dire que c'est lui le vrai Dieu. C'est le Dieu qui fait descendre le feu. Alléluia. On va reconnaître qui est le vrai Dieu. Parce que, pour une bonne, une fois pour toutes, il faut qu'on sache qui fait quoi en Israël. Amen. Donc, ils ont fait approcher les prophètes de Baal. Il y a eu sacrifice. Il y a eu des taureaux, deux taureaux. On a immolé le taureau. On l'a mis sur l'autel. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ne, ce qu'ils ont oublié, c'est que les idoles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Les idoles ont une bouche, mais ne parlent pas. Le Dieu qui sait, est, il est un Dieu puissant. Le Dieu qui sait n'est pas le Dieu créateur. Le Dieu que ces prophètes de Baal servent n'est pas le Dieu créateur. Il, est un Dieu, il a été créé lui-même. Alléluia. Donc leur Dieu n'a pas pu répondre. Parce que, il y a un Dieu qui est dans le ciel, le Dieu d'Élie, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de cette plateforme, le Dieu de la, de la plateforme d'adoration et de prière. Il est, là, il est là. Il a fermé la bouche à Satan. Il a fermé la bouche à Baal. Aujourd'hui, je déclare dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ, que toute voix qui n'est pas la voix de Dieu, que toute voix qui n'est pas la voix du Saint-Esprit, soit réduite au silence à jamais. Au nom de Jésus, que toute voix de méchanceté, que toute voix de maladie, que toute voix de mort, d'accident, d'incident, que toute voix d'échec soit réduite au silence que toute voix en cette fin d'année de sorcellerie que toute voix qui proclame qui dispense la mort soit réduite au silence au nom de jésus comme le comme baal a été réduit au silence au nom de jésus alléluia on dit avec la famine il y avait la sécheresse je ne sais pas où ils ont trouvé l'eau amen mais il a placé on dit il a il a éli Elie a rétabli l'autel de l'éternel. Il a rétabli l'autel. Il a rétabli l'adoration de l'éternel. Il a rétabli l'adoration. Il a rétabli l'ordre. Alléluia. Il a rétabli l'autel. Parce que l'autel, ce n'est pas fait pour adorer un autre Dieu qui n'est pas le Dieu créateur. L'autel a été fait pour adorer Dieu. Avec Dieu, il y a des autels avec Dieu, Isaac a fait un hôtel. Abraham a fait un hôtel. Dieu a fait l'hôtel le plus élevé que la croix de Jésus. Alléluia. L'hôtel le plus élevé de de, de l'univers. Alléluia. Où le sang de l'agneau, le sang précieux a été versé. Et ce sang-là parle en notre faveur. Et ce sang-là dit des choses excellentes pour nous. Alléluia. Voilà, il a rétabli l'hôtel de l'éternel qui avait été renversé. Les, gens, les, les adorateurs de Baal avaient renversé l'hôtel de l'Éternel quand ils adoraient Baal dans la ville. Amen. Il a rétabli cela. Il a pris douze pierres. Il a rétabli l'alliance. Ce sont les douze tribus. Du, il dit le nombre des tribus des filles de Jacob. Il a rétabli, il, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton père. C'est-à-dire qu'il a fait appel à l'alliance. Au nom de Jésus, si tu es en Christ, tu es la postérité d'Abraham, tu es héritier sur la promesse, l'alliance, l'alliance c'est un bon serment encore qui, qui, qui relie deux personnes de force inégale, deux êtres, soit le divin avec, avec, avec l'humain, alléluia, soit, soit deux humains, mais un qui est plus fort et l'autre qui est plus faible, alléluia. Donc, il a bâti l'autel Au nom de l'éternel Il a consacré l'autel à l'éternel Seigneur, ce soir encore Nous te consacrons notre atmosphère Notre plateforme, atmosphère D'adoration et de prière Ce soir encore nous bâtissons l'autel. Et nous te consacrons la vie de chaque adoratrice, de chaque adorateur et leurs familles et leurs enfants. et tout ce qui leur appartient. Au nom de Jésus-Christ. Ah! On dit qu'il a bâti l'autel de l'éternel et il a invoqué l'hôtel de l'éternel. Il a dit de créer un fossé, la carte de, de deux semences, de deux mesures de semences. Il a coupé le taureau en deux, par morceaux. Et il l'a placé sur le bois. Il a dit de remplir d'eau. Ils ont trouvé l'eau, on ne sait pas. Mais le créateur de l'eau était là. Ils ont rempli l'eau d'eau dans les fossés. Et l'eau a coulé. L'eau a rempli le fossé. Et la Bible dit, c'est le soir. Les autres, les autres, ils ont prié jusqu'à midi. Maintenant, au moment de la présentation de l'offrande, le moment de la présentation de l'offrande, c'est le moment de la prière. C'est le moment où le peuple d'Israël se tourne vers Dieu. C'est le moment de la rencontre entre Dieu et son peuple. Alléluia. Comme 21h. Heures. 21h heures chaque jour, c'est le moment de la rencontre entre Dieu et nous, ses adorateurs et ses adoratrices. Alléluia. La Bible dit au moment de la présentation, il a, il a dit que Élie a, euh, a été minutieux dans les détails. Il a rétabli l'hôtel. Il a consacré l'hôtel au nom de l'éternel. À l'éternel. Il a pris les douze pierres pour rappeler l'alliance que Dieu avait fait. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait faire bouger Dieu, Élie a touché cela. Alléluia. Et Élie n'a pas, n'a pas, n'a pas pris n'importe quel moment de la journée pour invoquer l'éternel. Il a pris le moment parce que Dieu, il respecte les rendez-vous. Et nous savons que chaque soir, Dieu, il est là à 21h. Même si nous-mêmes on ne se connaît pas, lui, il est déjà là par le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, et il a choisi le moment de la présentation de l'éternel. Je déclare au nom de Jésus, tu ne vas pas rater le moment de ta visitation. Tu ne vas pas rater le moment de ta rencontre avec Dieu. Tu ne vas pas rater ah, les moments importants de ta vie. Et je déclare dans la vie de chacun, de chaque moment, de chaque papa. Vous savez, on a investi dans la vie de nos enfants. Quand nos enfants seront honorés dans des diplômes, à des postes, comme comme Béchéba, comme Béchéba, Bé que Salomon a installé à la droite de son trône. Tu seras honoré, ma soeur. Tu seras honoré, mon frère. Oh Dieu, lit toute maladie, toute mort prématurée, toute maladie des femmes, tout cancer, du terrus de saint de le semis, tout ce qui peut s'appeler conseil, tout ce qui peut raccourcir la vie d'une femme pour l'empêcher, oh, de Terebaka, de, de, de, de bénéficier de tous les investissements qu'elle a fait dans son enfant, au nom de Jésus-Christ, je dis, aucune femme ne va rater cela, ne va rater cela, au moment de l'intronisation de tes enfants, au moment où tes enfants seront acclamés dans des diplômes, dans des remises de diplômes, dans des, dans des postes, au nom de Jésus, tu seras là pour L'éternel, tu seras là pour glorifier Dieu. Tu verras les enfants de tes. que Je refuse la mort prématurée. Je refuse la mort subite. J'appelle le Dieu d'Abraham. J'appelle le Dieu d'Isaac. J'appelle le Dieu de Jacob. Le Dieu qui garde son alliance. que te para Seigneur, nous tous les adorateurs et adoratrices. Nous nous consacrons à toi, comme d'avoir consacré l'hôtel au nom de Jésus. Elle avait dit au moment de la présentation de, de l'offrande, mon frère, et ma soeur, au nom de Jésus-Christ, hein, nous n'allons pas rater les opportunités qui sont à notre avantage, au nom de Jésus au nom de Jésus, il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, alléluia, tu vas déclarer avec moi, que l'on sache aujourd'hui et que l'on sache tous les jours de ma vie, que tu es Dieu en Israël, tu es Dieu dans ma vie et que je suis ta servante, au nom de Jésus et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole, je sais Dieu par la parole de Dieu, au nom de Jésus Christ, nous allons déclaré encore le verset 27. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Au travail, les gens reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que c'est l'Éternel qui est Dieu. Partout où tu seras, l'Éternel va agir. Il va faire des choses impossibles. Là. Il va te défendre dans les circonstances. Il va te défendre. Il va te défendre. Il va relever ta tête là, au nom de Jésus. Et tout le monde saura que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et que c'est l'Éternel qui est ton dieu pas ramaka il dit le, le feu de l'éternel tomba et consuma l'holocauste le bois le bois était mouillé le bois il a dit de verser l'eau trois fois le bois était mouillé un bois mouillé ne s'allume pas un bois mouillé ne s'enflamme pas aussitôt un bois mouillé un bois mouillé ne s'enflamme pas aussitôt un bois mouillé ne peut pas s'allumer aussitôt. Il fait de la fumée blanche. La vie dit, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le feu qui est tombé a absorbé l'eau. Le feu qui est tombé a fait disparaître l'eau aussitôt. Hallelujah. Et quand la Bible dit, quand tu lis ce passage-là, quand tu lis ce passage-là, ce passage -là est en train de nous dire que, ce passage est en train de nous dire que, il y a eu, il y a eu, des, il y a eu des minutes... Il y a eu des heures, ça dit que si le, bois devait, si le bois devait sécher en 10 jours, en 3 jours, en 2 jours, Dieu a fait sécher ce bois-là instantanément. Dieu a comprimé le temps. Je dis, au nom de Jésus, j'appelle l'accélération divine. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond depuis le ciel. Le Dieu qui comprime le temps. Le Dieu qui donne l'accélération divine. C'est toi que nous servons. C'est toi que nous adorons sur cette plateforme. C'est toi seul éternel. C'est toi seul éternel. Le Dieu qui le feu, réponds par le feu de la vie de ma soeur, réponds par le feu de ma vie, réponds par le feu de la vie de mon frère, que tout le monde sache que c'est l'éternel qui est Dieu, ah, la vie dit, quand le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et dit c'est l'éternel qui est Dieu, Seigneur ce soir, nous les adoratrices, nous disons, nous les adorateurs, nous disons, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est le ténèque, Dieu. Alléluia. Et de la même manière que lui a y à, à, a décapité et gorgé tous les prophètes de Baal nous décapitons tous les Goliaths sur notre route nous décapitons les principautés les dominations, les autorités les inscrits méchants à les prophètes de Baal, les sorciers qui font des repas de fin d'année sur les gens nous les dégorgeons au nom de Jésus, nous les décapitons pour une un agent satanique qui soit visible ou invisible repose que le feu te consume, consume, consume, consume. Que ce feu de ténèr consume toute activité satanique contre nous. Au nom de Jésus. Pour de rebaka. indébattables, se ce que tes corbeaux sont de corbeaux Ori basaka ya A kabota pour manger? Et lui lui a dit. Et Lilia a dit, la pluie qui ne venait pas là, la pluie va venir. Alléluia, dès qu'on a éliminé les, les, les prophètes de Baal, le ciel s'est ouvert, le ciel s'est ouvert, le ciel s'ouvre sur nous. La pluie de bénédiction descend sur nous, la pluie d'abondance descend sur nous, la pluie du Saint-Esprit descend sur nous, au nom de Jésus-Christ. Hein? Et nos déserts refleurissent, hein? au nom de Jésus-Christ. Il hein? dit, pour que la pluie vienne, Elie, il a intercédé. Ma soeur, prenons courage. Persévérons. Tant que nous n'avons pas encore vu, tant que nous n'avons pas encore vu la l'exhaustion de notre prière, ne baissons pas les bras. Persévérons. Il dit à monta pour manger. Elie, il est monté au sommet du camel. Il a penché contre. Se pensa qu'on Il mit son visage en ses genoux. Franchement, je ne sais pas si je peux faire cette position-là. C'est-à-dire que pour faire venir la pluie, alors qu'il a dit seulement, il avait seulement dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Maintenant, pour que la pluie revienne, il doit intercéder. Ce n'est plus juste une simple déclaration. Il a mis son visage entre ses genoux. Il a dit à son, il a dit à son serviteur, va regarder. Les serviteur s'en va. Il dit, il n'y a rien. Ma soeur, peut-être qu'on regarde. On voit encore rien. Peut-être que tu es malade, tu dis, je ne suis pas encore guéri. Peut-être qu'il y a une situation, tu dis, ah, depuis là, ça chauffe. Peut-être que mon dossier, là, on a oublié. Il n'y a encore rien. Peut-être que... Hmm, il n'y a encore rien, ne veut pas dire que tu ne peux exaucer. Elie dit sept fois. Ça veut dire que, quand son serviteur s'en va, Elie intercède, il revient et dit, il n'y a rien. Ellie intercède encore, il s'en va. Sept fois, sept fois, je dis sept fois, ça peut être cent fois, ça peut être mille fois. Sois déterminé, sois constante. Maintiens ta position. Ah « dit, Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » La Bible dit à la septième fois, Dieu euh, dieu répond toujours. Il dit « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. La main de Dieu s'est levée. La main de Dieu se manifeste. Ils disent que c'est comme la pomme de la main d'un homme. Mais Élie sait que c'est la main de Dieu. Élie sait que c'est Dieu qui est en manifestation. Élie sait que c'est Dieu qui se montre. Élie sait que c'est Dieu qui se réveille pour dire, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. La pluie va tomber. Alléluia. Élie a compris le message. L'autre, le serviteur, a dit, je vois, je vois comme la pomme, un nuage comme la, la, la pomme. De la main d'un homme Mais Elie a compris le message Donc Elie a dit à Akab, En peu de temps Il dit il faut partir vite Parce qu'il va pleuvoir Va vite afin que la pluie ne t'arrête pas la, Et la Bible dit En, en peu d'instant Ma soeur reçois cela Accélération divine Je reçois en peu d'instant je reçois en peu d'instant. chaque adoratrice reçoit en peu d'instant. au même instant, repos un télébacco. Il dit, en peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y a une forte pluie, C'est pas une petite pluie une, pluie, une forte pluie, une forte pluie, alléluia, alléluia. Quand Dieu intervient, il intervient au maximum, il intervient au maximum, il s'occupe de chaque détail, il intervient... Dans tous les paramètres du, du, du, du, du, du miracle. Il intervient dans tous les, dans tous les paramètres du miracle. Là, dans tous les détails du miracle. Là. Que la main de Dieu se lève sur toi. Que la main de Dieu se lève sur moi pour agir en ta faveur. Pour agir en ta faveur. Pour agir en ta faveur. Pour agir en ta faveur. Pour, ta faveur, pour, ta faveur, pour te défendre. Hein? Oh, que la main de Dieu est puissante. Hein? La Bible dit il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux Il me délivra de mon ennemi qui était puissant Il m'avait poussé au jour de ma détresse Mais l'éternel m'a secouru La main de l'éternel te secourt. La main de l'éternel te secoue Au nom de Jésus Christ Maintenant il dit Et la main de l'éternel fut sur Élie Au nom de Jésus la main de l'éternel est sur toi La main de l'éternel est sur chaque adoratrice Chaque adorateur Au nom de Jésus il se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée des Gisraël. Accélération divine. Akab était déjà parti avec son char, avec son cheval. Le cheval court plus que un être humain. Mais quand la main de Dieu est sur toi, tu rattrapes le temps perdu. Quand la main de Dieu est sur toi, tu rattrapes la distance perdue. Quand la main de Dieu est sur toi, il y a une, restu, une restauration. Il y a une, il y a une restauration. Il y a une restitution au nom de Jésus, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. C'est pour dire que si le bois qui a été mouillé, le bois qui a été mouillé, en tout cas, si tu te trouves devant une situation difficile. Il faut te dire, l'eau sur le bois L'eau sur le bois, l'eau sur le bois Si Dieu a pu sécher l'eau sur le bois Il peut me sortir de n'importe quelle situation Au nom de Jésus, que, que l'honneur Et la gloire et la puissance soient rendus à notre papa Qui nous a donné cette parole pour nous fortifier Encore, pour que nous prenons courage Pour persévérer, pour continuer Parce qu'il est, il est le Dieu Qui est en sa main sur nous. nous Nous allons voir sa manifestation Et les gens vont reconnaître Que c'est l'éternel qui est le et Dieu, je sur ta vie. Les gens vont reconnaître, quel que soit ce que tu traverses, quelque que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu vis, je déclare, quel que soit ce que tu affrontes, est qui, est qui, euh, la situation que tu es confronté, je déclare que les gens verront que c'est l'éternel qui est Dieu et que l'éternel est avec toi. Tu sais, le Dieu de l'alliance. Sois béni, ma soeur, sois béni, mon frère, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous souhaite une belle nuit et que le Seigneur qui nous garde, qui nous protège et qui nous, qui nous ramène encore sur sa plateforme demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.